Partagez, partagez chez Molika, mon gosse, partagez vidéo chantez. Yes, sir, yes, sir la montagne isolée la Bavalie dans la la la la yes sir <t 'en> Partagez ces vidéos Voilà, nous sommes en train de parler de la vidéo nous devons répondre Ce soir euh, donc vendredi Pâques. Euh, je vais vous adresser un, un petit mot par rapport à l'analyse que de, nous devons faire de, de la situation de la crèche en tant que catholique. Et donc, on un voyons euh, sur ce qui se passe à la vidéo, a pour répondre à notables notable Équateur au à partir de Kinshasa, on a réponse à la Et y a Et y politique. La notable Équateur. a, Kabila, il y a le président Félix, Italie Équateur. Bon, Excusez-moi, okay, parce que les ils pour nous sauté ils dans cadre du tribalisme. Avant, to avons un quelque part. C'est-à-dire que nous avons so a outi, et nous avons et ma somi nae, place à et nous avons un peu de muluba Congo de nous avons un je suis un de qui village na yenda qui est un homme qui est un homme qui un homme qui à un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui un homme qui est un homme qui est un le qui est un homme qui est un homme pour est un homme un homme un homme un je suis en train de passer ce message et ça a clairement à surtout que vous na qu Il n'y a pas de demandé à Joseph Kabila, il y a pas demandé le président Félix, soit disant que vous notable à de depuis Mobutu à Koufa. Bisobana puis il mal à parce que faut être à 100%. Il faut que fier à la Il à Il faut à 100%. Il faut a 100%. Il faut à 100%. yo à L'idée, il y opinion, il Équateur. na libéré a ngai, na, na y a Congo. Mais tant on a L'Équateur tellement au cœur que des Là, il a passé un message clair dans l'Équateur. Ce qui nous a compris, c'est l'Équateur qui est le plus Depuis le régime de la ville, je ne suis pas dans l'Équateur de la Côte de 32. Dans le régime un est à Mose et Kabila surtout j'ai des amis originaires Équateur, bah changé bah comment bah la combat bah qui combat combat à kasai pour dans le régime Kabila le père. La même chose a continué avec Kabila le fils. ça les qui traite Équateur la majorité de mes amis, de mes camarades, de mes frères, de mes mm. ma soeur dans la formation militaire, m'a dans ma cala m'a sous dans la prison, même aussi le, temps que le président de la République. de parce non seulement pour région, région oh, les régions, plus reculés, le plus pauvre, le plus abandonné, et puis à un mot exprès pour so, à de quoi, à ma bout. Ma, ma so, y a son Équateur, président à république à ça Ce so, qui Muiso aujourd'hui conscience puis, il y a Et un ancien président de la République qui n'a même pas pensé à l'Équateur. Il a pensé à prendre quelques têtes de l'Équateur, après ça, ma responsabilité. Et puis les gens qui ont eu les responsabilités, le régime et la Kabila, ils n'ont rien foutu à l'Équateur. Et quand je vois ma, ma grand-frère, mon notable équateur se je pense vraiment que nous avons un problème à l'Équateur. L'équateur, a faut qu'il un bon de la bataille qu'il y ait un bon délai, la un bon de il il y un bon délai, il bon il est pratiquement impossible à un Congolais de prétendre arranger les Congos sans pour autant arranger chez lui. Je le répète encore avec la voix haute. Il est pratiquement impossible de prétendre sauver les Congos si dans ta maison, si dans ton village, rien ne marche. Équateur, Zali région, Grand éto -éto Équateur, région, abandonné. Et non seulement ils allaient abandonner la Kabila, mais vous vous permettez, dans bon, vous avez motolo la Kabila, papa Kabila, euh, président Félix. Mais vous avez un problème. L'Équateur ne vous appartient pas. L'Équateur appartient à tous les enfants de l'Équateur. Et les, nous, les enfants de l'Équateur existent. Et vous n'avez pas le droit. Qu'on utilise l'équateur, le colonel, va le va paresser. Nous ne sommes pas les Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'équateur qu'ils n'ont pas fait depuis qu'ils ont été partis Qu'est-ce que nos frères qui étaient dans le régime de Kabila, le père, Kabila, le fils, ont fait à l'équateur Vous ne pouvez pas commander à Kabila. Attends, il a mis dans la équateur Mais est-ce que vous êtes sérieux Mais est-ce que vous êtes normal ils ont tué les originaires des de l'Équateur. Ils ont abandonné l'Équateur. Les gens à l'Équateur, Mazali, souffrance, et sais, Les gens souffrent, mais là-bas, les gens souffrent encore plus. Et vous, vous permettez, au nom des originaires de l'Équateur, de demander à Kabila de passer dans ma, dans ma réseaux sociaux. pour demander à Kabila, qu est-ce que vous avez un problème? Est-ce que vous avez un problème? Le respect il y a dans l'Équateur, par rapport à l'éducation. respect il y a dans nous cest à que tu es en train de se battre. Ton coquille, c'est ce qu'on dit, il y a dans l'Équateur. Il y a un peu de bébésimbo, il y a un le régime à Mobutu, Même attitude de continuer dans le régime à Joseph Kabila et continuer dans le régime à Félix Tshisekedi. Tant que tu es sali, tu es construit une maison, est-ce que tu es à l'Équateur, tu es c'est ce que j'ai dit, c'est un chantier. Mon livre est interdit de rappeler ça dans l'Équateur. L'Équateur, c'est qu'il y a eu l'Équateur, qui est très bon pour dire ça, il y a eu l'Équateur. Le gouvernement est sale ici. L'Équateur est riche, on n'a pas à quémonder le gouvernement pour nous organiser. On n'a pas à quémonder, quelqu'un qui a détruit, qui a tué, qui a massacré les originaux de l'Équateur. Et aujourd'hui il n'est pas au pouvoir, vous vous permettez à Golbagano, papa Kabila taille sur ma Mais est-ce que vous avez un problème dans votre tête? Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que l'Équateur avez un Abino? Kabila, ma Kabone Équateur. Est-ce que vous avez combien de jeunes officiers, de jeunes militaires, le fait originaire à Équateur qui ont été tués il était au pouvoir pendant 18 ans, 19 ans. Qu'est-ce qu'il a fait à l'Équateur? Et mon frère Félix qui est maintenant dans le gouvernement, il aussi quoi, autour au pouvoir. Nous espérons qu'il y ait un état droit. soit il y a un état droits de justice et de salaire. Écoutez, les gens-là ne vont pas aider l'Équateur maintenant. Si l'Équateur veut continuer de quémander derrière ces gens-là, vous êtes en train de rêver. Si vous pensez toujours que mon à Kinshasa mais vous avez quel problème vous autres Vous avez quel problème Vous avez quel problème L'Équateur, c'est pas votre... Et ça va entreprise, la dignité. Ils ne vont rien faire à l'Équateur et nous devons leur dire clairement, ils nous ont abandonnés. Nous n'allons pas faire la rébellion. Nous n'allons pas prendre les armes, mais nous devons nous organiser, construire chez nous, nous-mêmes. Nous devons nous organiser. Nous les Equatorains, nous sommes fiers de l'être déjà d'ailleurs. Les gens pensent peut-être, écoutez, ils, ils, ils, ils, ils nous insultent juste le fait que mon bout est en Équateur. Depuis, je vous dis, depuis le régime, il y a Kabila les Pères. À part peut-être bah, quelques marionnettes dans le monde, excusez-moi les termes, hein. bah, et ces gens-là, les originaux de l'Équateur qui gagnent même de l'argent, qui ont des responsabilités, ne bah, consument même pas dispenser de la mission de l'Équateur. À vous, les jeunes de l'Équateur, vous avez un choix à faire. Soit nous nous mettons ensemble et nous reprenons le leadership de la de l'Équateur. Et nous mobilisons notre population pour travailler, pour reconstruire notre province. Écoutez, l'Équateur ne sera pas transformé dans, dans gouvernement central. C'est ça pratiquement impossible. Avec les systèmes en place, ça ne marchera jamais. Ça ne va pas marcher. Est-ce que vous savez au moins le budget de ma province Est-ce que vous savez au moins le budget Équateur, et ça combien Est-ce que vous savez au moins comment on va partager la mort à l'État Pourcentage n'est le grand Équateur. Et l'autre côté, il commence d'abord dans l'Est, après Kassai, après Chaba, à l'Équateur, ils ont toujours les os oubliettes. Après Kinshasa, après Mundou. L'Équateur est mis au dernier plan. Nous ne pouvons pas cacher, nous devons dire clairement ne commandez pas chez Kabila, ne commandez pas chez le président Félix, organisons-nous pour reconstruire l'Équateur. Ça, je suis en train de le dire. Et vous ne pouvez pas aller parler au nom des gens de l'Équateur. Ne parlez pas à mon nom. Pas au nom de Vous ne devez pas aller demander à la nom de l'Équateur. Mais vous avez quel problème, vous autres Vous avez quel problème nous voulons un État de droit, d'accord Si l'État de droit est là, nous tous, Chacun va travailler. Et c'est une bonne chose que nous avons soutenu le président Félix. Ça, c'est une bonne chose. S'il met l'État de droit, maintenant que les entrepreneurs puissent faire le travail, que ceux qui sont dans la administration publique puissent marcher dans la justice, et que nous, nous essayons de faire de notre mieux pour qu'on puisse investir chez nous. Chacun dans son coin. Je dis ceci. Nous ne pouvons pas construire les congos. Tu ne peux pas prétendre aimer les congos. Si dans ton village, tu ne sais même pas mettre puits, il y a Forage, il y a mais Mela. Tu n'as pas mis dans ton village puis il y a forage, maille, il y a ma microbe, inondation de ça et Après avoir présenté ça qu'est-ce qui est passé à, à arriver à l'Équateur? Nous devons apprendre à être des hommes intègres et nous savoir respecter. Bangala devons apprendre à la pauvre liberté, que nous la riche dans la bourgeois. Your call cannot be completed. Vous pouvez pas humilier tout, ni les grands Équateur la télévision comme ça en disant qu'habile à terme sur camboye ». Si vous avez vos conflits entre vous, de na -ba, post na -ba, y a population -no -so, Tant mieux. Mais si vous avez vraiment les soucis des originaires de l'Équateur, mobilisons les jeunes de l'Équateur. Patrick et Azali Les cordons est ici nous ne sommes pas contre nos vieux qui ont détruit l'Équateur on ne va pas les écarter mais la nouvelle classe politique doit mettre, faire les choses correctement c'est-à-dire nous allons respecter l'État nous allons aussi nous allions à Coloma, Belé, l'Équateur chacun sort de quelque part et les grands Équateur, ils Lissala, ,呃, Lissala ,呃, Abouzi l'Équateur ils ont nous et du coup, j'ai la haine quand je vois et la colère quand je vois. Moi, je suis un bourreau dans le monde. Pour qui vous donne combien 2 0 3 0 4 0 Pour qui vous dit, fasse quoi à l'équateur Nous sommes conscients, nous ne sommes pas morts. Nous sommes encore vivants et même si moi je meurs aujourd'hui, je vais inculquer à mes enfants de ça. Écoutez-moi, mon gars là, un père fier. Vous devez comprendre ça. Mon gars là, c'est pas n'importe qui. Mon gars là, moto, Mon gars Mon c'est un travailleur, comme tous les toutes les tribus à Congo. Mais je ne peux pas être Congolais si je ne t'ai pas mon gars il est d'abord de sa tribu et ensuite, ensemble, nous sommes des Congolais. Et moi, je, je suis toujours contre ceux qui disent que non. nous devons d'abord commencer à parler de nos villages. C'est ça le développement. Ici en Europe, ici en Europe, originaire, il y a chacun. Il y a Cork, il y a Golo, il y a Wapi. Il défendre parce qu'il est autochtones d'abord. Politique et, y a après. et pour nous, vous voulez qu'on fasse quoi Mais c'est pourquoi on est en train de nous prendre les terres. C'est pourquoi on est en train de nous prendre les terres par les étrangers. Passez le message simple. L'équateur a été abandonné par Kabila et le gouvernement de Félix. Maintenant, il n'y a pas encore grand-chose à l'équateur. Et ça, la clair. Ils ont la première année naïe, on est en train de voir deuxième année, troisième année, quatrième année naïe. Moi, je pense que sur la Tietat des droits, les choses vont s'arranger. Mais ne faites pas de courbettes à ces gens-là. Ne faites pas Pourquoi on courbettes devant le président de la République Pourquoi on s'en courbettes Pourquoi Le président de la République, elle est travailleur du peuple. C'est sa responsabilité d'arranger les choses. Quand les choses vont mal, il doit venir arranger. Ce n'est pas en faisant, en, en, en, en, en suppliant quelqu'un. Ce n'est pas l'entreprise de Félix, ce n'est pas l'entreprise de Kabila. Vous avez quel problème derrière vous autres vous avez quel problème écoutez le jeune de l'équateur levez vous levez vous pour votre propre pour la destinée à binôme et à banana binôme vous avez un problème ou quoi Écoutez, nous sommes tous les Congolais. Nous devons nous respecter. Nous sommes tous des Congolais. Nous devons nous respecter. Merci.